Bonjour, j'aurais une petite question pour vous. Je suis en train d'essayer de trouver les meilleures clés pour que les gens m'écoutent plus. J'ai pas toujours l'impression que les gens ont le goût de m'écouter. Vous, comment ça se passe? Ah oh, bien moi, tu le sais, je suis toujours tellement intéressant. J'ai toujours tellement de classe, je ne peux même pas m'imaginer que les gens ne m'écoutent pas longtemps et intensément. Hum. Ben, J'aimerais avoir l'opinion de d'autres personnes, finalement. Moi, on me dit que ma voix est tellement grave que c'est difficile, parfois, juste de percevoir les mots. Les gens se fatiguent. Ils n'ont même pas le temps de se rendre compte à quel point je peux être intéressant, compétent. Mais oui, je suis un peu plate. Moi, j'ai un accent très fort, et les gens ont de la difficulté à me comprendre si je ne parle pas très lentement. Ça rend les choses un petit peu moins dynamiques, mais je crois que je n'ai pas tellement le choix. que je pogne le feu un petit peu trop vite quand je ne suis pas d'accord. Ça ne donne pas bien, bien le goût d'écouter mon point de vue. Ouais, moi, je pense que j'ai un petit peu trop besoin d'avoir la bénédiction des autres. Je m'excuse un peu de tout. Oh, moi, je vais continuer de faire de la musique. Et moi, de penser à tout ça. Parce que, même s'il ne faut pas qu'on parle toujours de la même façon, je pense bien que c'est vrai qu'il y a des choses auxquelles il faudrait qu'on fasse attention. Donner le goût aux gens de nous écouter. C'est un art...